Cospeck show. Io vengo a speck show. zero C'est lui qui l'adore, la vérité et tout ce qui te semble bien C'est lui alors ta vie éternellement. À savoir, il n'y a pas de cadavre qui puisse révolutionner le monde. C'est pourquoi j'apporterai ma pierre à l'édictus pour que son rappel, même des petits-fils, fils Pis, la terre tourne à vers pour son poids. Mais quel avantage aurait-il si chaque jour à son éveil de toute la peine que se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre arrive comme l'eau d'une rive, la terre est toujours là. Farouche, c'est celui que chaque matin nous gagnons notre peur. Tous les fleuves à la mer, mais n'est jamais rempli, car c'est un mystère que Dieu seul accomplit, même si parfois nous cherchons à le comprendre, et pourtant que nous n'arrivons même pas à l'entendre. Il n'a rien de nouveau sous le soleil, uniquement les pieds fait de Dieu de merveille. Ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se va, et nous on ne peut rien y faire si ce n'est de nos terres, car il en a décidé ainsi. Le rap est mort, vive le rap, gospel. Le rap est mort, vive le rap gospel! Le rap est mort, vive le rap gospel! Est-ce que toi, elle est là ce soir? Est-ce qu'ils sont chauds ce soir? Je vous transmets les salutations les plus chaleureuses de Yaoundé. Parce que je viens tout droit de Yaoundé et ils m'ont passé le salut. Ok, comme ça, on va faire un peu tout de suite ensemble. Est-ce que c'est bon la technique? On va faire mon intro. Ok, pendant que la technique règle le son, le refond qu'on va faire ensemble, il est simple. Le refond dit tout simplement. Okay, Vous okay, savez... ok, ça se prépare, ça se prépare, ça se prépare rapidement. Vous savez, Dieu, il a créé l'homme. Auditive, Je suis venu te laisser faire avec des livres qui sont deux savants spirituels Pour bon, plus tard de salive, après le péché, cette saleté Je suis blague pas blague pas Je suis plus coupable, devenu capable de faire ma décision je de la kingdom Yeshua, qui m'a donné le choix Ah ouais, parce que je suis corruption Je ne pas plus de ces là Alors les je me traitaient de Judas C'est ma capée, veulent Vous parlez, vous parlez, sans faire la différence Vous râlez, vous râlez, vous vous il Il y a de cela, plus de 15 ans vous moi J'ai commencé à mûler une visage Avec mon visa pour le fait du la différence Tu tu les filles de ton regard Tu ne les fais pas, sur mon regard. de regard, tu quelque part qui n'arrive pas à contrôler tu les plus depuis Et la vie de toi, tu à pleurer Et en ce moment, je te mets, tu elle Et le peuple crie, amène de te Alléluia, Amen Quand je commence à rappeler sur la vie de l'homme, Quand je commence à rappeler sur le vie de l'homme, à moi Quand je commence à sur le vie de l'homme, Je suis un div-maker et tout service-maker Je suis un div-maker et tout service-maker je suis certif, mec. Arrête du service, mec. Maker, Mon ma frère, je vais te dire ce soir, si moi je vis, je vis pour Christ. Et ma vie sans Christ, elle est vaine. Si tu es ici ce soir et que tu ne vis pas pour Christ, ne rentre pas sans lui donner ta vie et commencer à vivre pour lui. La chanson qu'on va faire ensemble maintenant, c'est « Je vis pour lui ». Allez, tu peux balancer. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah. Tout c'est ma puissance et il est ma délivrance Me reprends devant sa fête devant lui Je trouve peur de lui vient mon espérance Dans ce monde plein de méchants Et rempli de questions En lui j'ai même ma confiance Jésus est ma référence En lui j'ai même mon espérance Pour être c'est excellent dans ce monde plein de souffrances Je crois en lui avec les autres Parce qu'il est ma préférence Il avec à les doléances Et me donne la quête des autres Pour que je fasse dans la Dans tes me donne dans l'insuffisance Yeah yeah yeah yeah Yeah yeah yeah yeah On y va Et les 1 et les 2 C'est pour toi que je chante hey. Droite, je te fais mon loin, je. Hey! allez va, va! Hein. Je bu pour lui, je bu pour lui. Mais ne pourra m'empêcher de parler de lui. Il est celui qui me donne la vie. Il est celui qui me vivit. Vifi! Il est celui qui me fatigue. Tifi! Il est celui qui me vivit. Vivi. Yeah, yeah, yeah, yeah! Hein. Quand je vois le maïs, ça vous loue, mon Dieu. Je n'ai pas au Dieu, encore moins. Il Je ne parle de lui, il est celui qui me donne la vie, il est celui qui me vivit, vivit, il est celui qui me fatigue, je il est celui qui me vivit, vivit. Yeah yeah yeah yeah. ya. Uh. Quand je prends le mic je vous parle de lui. Pensez que moi je vis ici et c'est pour lui, C'est lui qui m'a lavé, m'a libéré du péché et m'a sauvé de toutes mes iniquités. Par lui aujourd'hui, je me sens. Moi je ne pourrai plus jamais la quitter. Peu importe ce que je me sens, allez a, Pour que je continue à rester amilié, l'idée. allez hey, va, je dois pour ma va Je suis pour lui, je suis pour lui Rien ne pourra m'empêcher de parler de lui Il est celui qui me donne la vie Il est celui qui me vit, tu Il est celui qui me sentit, tu fuit Il est celui qui me vit, tu Ensemble, yeah yeah yeah yeah on y va You bad was the you Game! C'est You bad show! You bad show! You bad show! On vous attend pas! J'entends pas! You bad show! Je ne vous sens pas. Est-ce qu'on peut le refaire ensemble, s'il vous plaît? Yeah! C'est un stand-up show, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se mettre debout? Debout tout le monde. Je marche tout le monde debout. Tout le monde debout. Tout le monde le sait que y aura plus Ok, on va repartir. Et c'est parti. On y va! Ah, gospel qui arrive, euh, Je derrière. peux dire une découverte encore. Une véritable découverte. Mais il, est, il a une façon de rappeler qui est assez particulière. Je crois que nous a étonné. Voilà, durant les répétitions. Il nous a plu avec sa, avec sa manière. Et on est à Yaoundé. Voilà. On reste à Yaoundé. Je de Yaoundé. Est-ce que vous pouvez faire... Mmh! Wow! Moi oh, okay. oh, yeah. Ça va, mon d'un? Bonne arrivée, mon d'un. Bonjour, bonsoir, tout ce que vous voulez, et moi je descends ici pour la paix. Je veux voir d'abord toutes les mains en l'air pour saluer la gloire du Seigneur Jésus. Merci, yeah, yeah. Seigneur, parce que tu es présent dans ce lieu. Amen. Ouais, le son que je m'en vais vous faire, c'est Jésus, je t'aime. C'est simple. C'est ma façon de lui dire mon amour. La pause, DJ, attends un peu, pardon, je vais faire un petit freestyle. Est-ce que tu es là? Hein, tu es là. Invité, I celebrate a new day with my picking and my last, my journey, ne sais jamais lever, in the same way. same way. I see the light, I got the light, in my cook. C'est fini le monde et ses caprices. Je ne gère plus vos paroles, d'un Satan n'est qu'un menteur. Ma mère, la Bible dit confirmer que Yahya soit loué dans l'immensité de sa grandeur. If la life gives you les mots de tête, dans stress. Elohim Shaddai n'a le bon comprimé. If le monde of darkness te fait la cour, by faith ne lui sert rien. ta ta probité. Si tu ne veux pas que je suive Jésus, mets mon plat. Hein? J'ai dit quoi là? Mets dans mon plat la rate à chum die. C'est pour ça qu'à follow jusqu'à juste à la taille DJ, passe pas le beat La parole de Dieu, c'est pour ceux qui veulent la vie Jésus est venu pour les vivants Tu es redonné la vie à ceux qui sont morts C'est ça non Je veux entendre du bruit tu. Ah. Ça, c'est ma manière de dire au Christ que j'ai fait. Eh. Eh. Qui vous a dit que la musique gospel n'était que pour percer les morts et remplir les Tu, Il a donné la vie aux autres séchés. Ah. Les mains en l'air, les mains en l'air pour saluer la gloire du Père. Hein? Ah ouais, c'est trop long, c'est trop long. Ça. Ça vient Jésus, ça vient Jésus. Puis je sais pas pourquoi j'ai des jambes de lutteur vide et il y en a pas des gars de peine de trois mois au butin. Ah, mais il y en a un en état d'attitude Tu es brachy, ma force est là. Je t'aime, Jésus. Satan qui es-tu peux tu Aha Écrasé comme un buquet, t'as pas sur le mur. Tiens, tiens, tu. Spoil au feu du Saint-Esprit que tes âmes pour mon petit célèbre. ça je suis du célèbre. Comme plus me Annoncez la parole de vérité C'est de Jésus. de Jésus. Le bon Père celui de Messie. Le volant de Dieu que vous dérompez Moi je suis venu Vous la vie La le le Pour le le meilleur et Pour le meilleur et le le Pour le le la parole m'a soutenu, me Sa parole a soutenu, sa parole a soutenu, sa parole a soutenu, sa de la de sa parole a soutenu, sa parole a soutenu, sa parole a ta sa parole a soutenu, sa parole a soutenu, sa parole a ta Les morts et un bel les deuil. S'il vous plaît, Didier, tu peux arrêter le but. Je veux que la foule dise avec moi et crie son nom. Jésus, tout le monde, Jésus, tout le monde, Jésus, Jésus, tout le monde, Jésus, tout le monde. Jésus, tout le monde. Je ne vous attends pas. Jésus, tout le monde, Jésus, tout le monde, Jésus, Jésus, Jésus, je t'aime. Christophe à la place! Maximum de bruit! Standing ovation! Standing pour Christophe! Hey, hey, hey, hey, hey! Bonsoir Statsika! Bonsoir tout le monde! Est-ce que tu kiffes le show? Big up à Eden Lemieux! Big up à Mandin qui est passé tout à l'heure! Big up, big up encore à tous ceux qui sont là! Big up à ceux qui vont passer après moi. Voilà, c'est Christin du FDT. Euh, on a un bon petit plat pour vous ce soir. Et voilà, on va on va partager ce plat ensemble parce que chez nous on n'est pas chiche, hein les gars. Chez nous on n'est pas chiche, n'est-ce pas Voilà. Donc euh, j'attends que le DJ balance la sauce. FDT. Oh. Y'all hey. not chem that's got parisie You got my money boost Carries, carries We in the Barry Glory Glory, glory, glory. Niggas carries up for nothing that's me I got everything me I got everything me got everything we Yeah. Je ne sais pas si tu as déjà entendu ce son. Le titre, c'est Fils de Dieu. Je veux te dire une chose le diable n'a créé Welcome to the party Put that in the glory Everybody take a selfie <laughs> We're not the service We don't want to pray the holy praise Don't worry He didn't ever live Truth out of here The song stops for everything I give it up Give it up to him And I know I see how glorious <laughs> So he's my only. See the lot is always reason we come around. Got yeah, my jeans and my two steps. Yeah, Got to hit the ground. Oh, wow. This is how I'm with you when it's so hot. you a certain that you can get on the This is the kind of joy I've been praying for. But we're about a fall down. I've been messing before. Yeah. Don't don't up. Party up. We party up. We party up. Peace on the lights on, unforgiving, frustrating reason, now we have a wisdom teason, yeah. Peace on the lights on This ain't nothing new without a song Peace on the lights on, unforgiving, frustration reason, now we have a wheaty season. We party up, we party up, we party, we party, we party up, we party up, we party up, and I'm the girl for flesh. Je ne suis pas menacé, J'ai senti ma vie sous pour me plonger Chapeau à que je dis pas, je ne bling bling. Disparé, tu tu dis pas, je ne dis dans je palais. pas, je pas, sur nous la pas, Et J'entends plus des clous, car il s'apprit des clous C'est des millions de clous, je vais Tu m'entends, plus aller mais c'est quoi le coup balai I'm forgiven for the reason, now in heaven we should see it Eh, please saw the lights on uh, Listen up to you another song Please saw the lights on uh, I'm forgiven for the reason, now in heaven we should see yeah. it Est-ce qu'on peut faire un maximum de bruit pour Mr. Christophe Pour Je rappelle que ce garçon mène ce qu'on appelle... You by Mesdames et messieurs, merveilleux bruit pour Tenex Tenex Sur la véronade ici du You by Show salut Est-ce qu'il y a un, wow. oh, oh, oh, oh. oh. un jeune dans la place ce soir ne cherche pas le prétexte. à la Tu bien oublié Tu parles avec Avec oui. Au moment opportun. Ne venez pas. Accusé injustement. Ne te plains pas. Dans la foi, tu le reçois. En son nom, tu crois. Christ présente en toi l'espérance de la gloire. Est-ce qu'un jeu peut faire du bruit pour Jésus maintenant Ok. On passe à notre identité en Christ. Il est important de savoir qui on est en Christ. Très bien. Fils du roi des rois. Fils du roi des rois. Je suis un fils du roi des rois. Citoyen des cieux. Fils du roi des rois. J'entamerai la soeur privilégiée en tant que fils, le fils de roi des rois, lui qui règne dans l'équité espérance de vie illimitée, en vérité j'en ai hérité. Par mon père étanche, en moi y a ton image J'applique les lois du roi, voilà pourquoi tu trouves étrange Pour moi il envoie les anges, la foi, la bonheur, elle déchange qu'elle je touche à toi, il à la vengeance, pourquoi je sais que c'est dangere J'en de son amour, j'aime ceux qui me détestent leurs ennemis s'en sort normal, je prie pour eux pour qu'ils progressent je procure paix paix, père, les je je le perds, mon père, oui je prospère, je me au père, je suis moi, je le ferai, le je je le je le ferai, je du roi je je le je le ferai, oui, je le Moi je suis un je je fils, sur crois le roi, c'est le tu c'est le roi, Sur le roi, c'est le roi, c'est le roi, c'est le roi, c'est le Héritier, le roi, c'est le roi, c'est héritier, roi, La La roi, c'est le roi, c'est c'est le roi, c'est le roi, c'est le la stratégie Inséré et non intégré, je comprends la sensibilité un ne viens pas m'essayer impacté de trois égarés objectif journalier, même les athées se voient tu n'es pas témoigner de fils. déclin un de je suis un fils du roi des show Yikes! Let's go! Put your hands in the air! Everybody like this! Put your hands in the air! Everybody like this! And what's going on? What's going on? What's up with the holy spirit just to make it whatever way There ain't a minute you get out of my highway Sending everybody that you tell my leg We take many people out of them like this The way I'm on the journey with some of my brothers and a sister's man, you know It was people who was trying to keep. Okay What's going on? Woo! I'll continue? Yeah, go, go I'll continue? I'll continue? What's going on? Just got the cost of the show. I'm a sinner even said we were trying to I'm feeling I said you no be I wonder what you do like, I'm I've been in the that know that live in I you with my way, drug a path to knock I'm coming like a you know time I'm paying You and I'm I'm in the limbo Standing should in I'm never sick a I'm my eyes you. the night I'm the doing it I'm the to be that the are the Still with my with it all. Well, we gotta push it forward, uh, and everybody banging up neck records. We're mad on Jesus. Yeah. I'm standing with the Bible in my right hand, speaking it out with the Bible in my left yeah, hand. Lord, he's dancing, don't stop yeah. oh, the fight. Yeah. Both papa, mama, everybody is yeah. happy. My God. Yep. So strong we don't care about them. 2 the two best in the book of I'm the world well, champion, and that's is he's out to be. Well, it's his million friends, I'm living the high. My life is based on God's work Take a good look, I'm flying like a bird. Jesus is the source of my breath. I'm been on every spot The enemy anything can jump that dress You can't get built The world might be in case me They can't touch your no face But they love to but it can't hurt Cause I'm too fat with teeth He's my elephant New boy, head down in bed with love won't keep when I'm like reminiscing And then everything into a blood cross for me I will always take a break Nobody can stop me, come on What? I'm a child of God I'm not a ship say That Jesus takes for me Come on I'm born again I'm gonna try to prove I'm not afraid say that Jesus died for. Is hell, we never make it. I'm saying, don't send this life, but I'm still steady, right? And up, one of my chests in God, man. Most of us, we still in our life, but we never fed up. Yeah, Get uh -huh. ready, the boy is out preaching. Get ready, so when souls out of the prison, yeah. click, clap, like, put in the drink, I give it even sooner. We'll talk until the end. hit the Holy Spirit yes. Right city, my life's up in the new minutes C'est waouh, c'est waouh, c'est waouh, tout ce qui se passe là, voilà, tout le monde est présent et ça se passe vraiment, la gloire de Dieu se manifeste, ça se passe. Est-ce que, est est est que, est que tout le monde est là Est-ce que tout le monde est là J'ai de la joie. Je suis content d'entendre tout ce public chanter avec nous. Vraiment, ça me va droit au cœur. Ça, c'est une initiative qu'on a prié. On a beaucoup prié pour cela. Mais aujourd'hui, nous sommes en train de voir les réalisations, ce que le Seigneur est en train de faire parmi nous, avec la musique hip que nous faisons. Vraiment, j'ai de la joie. Parce que je suis si entouré des frères, et nous sommes en train de faire vraiment la chose. Que, gloire, que la, la gloire revienne à Dieu. Oh yeah, bouncing back with the Holy Spirit just to make it walk Never wait any minute to get out on my highway Telling everybody the truth about it, goss we taking many people out of their actions Put them in right ways I'm on a journey with some of my brothers and my sisters That's my gene over, trying to keep it under Captivity but with my capability I search your free, no matter how long you've been on this captivity I wonder why you don't come like in the church That you will be staying and pretending that you already know it's gone Every morning never in the afternoon I live in You walk away with the of us I'm looking for my blood I'm coming like a military with universal weapon. Haha, je garde le <laughs> reste <laughs> pour bientôt euh, côté, technique, côté technique, il n'y a vraiment pas de différence et c'est des artistes aussi à part entière. C'est vrai qu'ils ne sont pas forcément dans la même orientation que nous autres. Mais ça reste des artistes et ils maîtrisent aussi les codes de, de la poésie et du rap. Donc euh, c'est quelque chose de super bien, je passe un très bon moment depuis que je suis là. What? Ah bah c'est des artistes talentueux que je vois défiler là depuis, c'est quelque chose de super. Il est important que les gens sachent qu'il y a le gospel à côté de la musique que nous autres nous faisons. Donc euh, c'est vraiment grandiose ce que je vois là et c'est des initiatives comme ça encouragées. Moi je suis un fan de la musique, c'est ce qui explique ma présence ici. Voilà. Yo, was the show. I'll find you, I'll find you Just hold on and I'll find you I to my I just want my friend to go I'm trying to a the way I'm trying to get back to my home But I can't use it my own I try to you I don't know the ways to go and I know the way to go, just fight, just fight a longer, my friend oh, you so Don't me draw my soul And don't the I feel like it's always a pity down. But I say for peace is Pick I pick up, all my life I'm to I need Tell me you gon' stay right me you oui la communauté urbaine gospel c'est en fait euh, un ensemble d'acteurs de, de, qui font dans la musique urbaine gospel et euh, qui se mettent ensemble pour faire des projets communs, des projets musicaux, des projets vidéo aussi ensemble, euh, des collaborations. C'est une manière en fait de pouvoir consolider en fait. Euh, euh, l'effort de la musique gospel urbaine dans le milieu camerounais. Et en fait, on s'est senti un peu marginalisé justement parce que euh, certains artistes, quand ils organisaient souvent des concerts, on ne faisait pas trop vraiment allusion aux artistes gospel urbain. Mais on s'est dit, nous avons du talent, nous avons des potentiels que nous pouvons euh, mettre au devant de la scène et pouvoir également servir notre nation, le Cameroun. C'est l'occasion pour laquelle nous avons décidé de nous mettre ensemble pour pouvoir faire des, des produits de qualité, des produits qui vont également parler sur le plan, euh, dans le, sur le plan médiatique et même également sur la, teine, la scène nationale et internationale. Bon, après ça, le prochain projet c'est la mise sur pied d'une compilation musicale gospel urbaine camerounaise 237 où on va euh, véritablement regrouper toute la crème du gospel urbain camerounais de toutes les régions du Cameroun parce qu'actuellement avec le, le, le, le groupe La communauté Urbaine Gospel il faut dire que c'est un groupe WASA que nous avons créé et c'est un groupe vraiment qui euh, rassemble toutes les personnes qui font dans la, dans la musique urbaine gospel donc c'est l'occasion vraiment de pouvoir faire des projets communs des projets de, de, de, de compilation musicale de plusieurs tomes et même également des clips vidéo qui vont passer en télévision On continue Quelqu'un va monter ici maintenant la pile a Son dernier, son dernier, son dernier a fait trop de tabac, a dérangé certaines personnes. Surtout dans le corps de Christ. Mais quand la parole et la vérité sont est sorties, et c'est surtout pour nous bénir. Amen. Voilà. Maintenant, on une de bon là-bas, des À frontière de New Bella. Et on peut, on peut, on peut remercier aussi son entreprise ça n'est c'est le nom de Là la marque tv et je vous, je vous le recommande acheter pour ceux qui n'ont pas encore des t-shirts by Yahweh, vraiment acheter un art mesdames et messieurs pour vous avec qui on on a Si on peut entlamer pour Jésus, tu as clamé pour moi, enclame pour Jésus. Maximum détruit. Ok. Sans plus tarder, on va commencer avec un freestyle. Bon, on va un peu cassé donc, je vais pas me lâcher au Maximum. Mais vous allez m'accompagner. DJ, DJ, DJ. Big up à tous mes frères qui sont là. Amen, Franco, King, tout le monde, pasteur Ellie et Benson. Wame <t> le Opie Wame le Je l'appelle Je suis Yahweh, Dieu de Moïse Le soir que je suis, les yeux fermés Père Héloïde, ne change pas, ne renonce pas A tous nos <'en> contrats, le constat, Tu pourras grâce à Yahweh, je lui Et même quand je viens de Waterpool, nuit, Wanderful Wame le Opie, ils sont munis je suis le professeur de mon père. Le seul devant qui je me prosterne. c'est Yahweh ici. Et quand je prie par l'esprit à minuit, à ta la je l'appelle à ma paix. Ou va mon... venir, et qu'il a changé, Depuis que la croix, le Christ a fait plus sacrifice temps, Je suis devenu king. En tout cas, si la vie la, la terre, il met l'évangile. A sorti l'étranger, l'étranger de la pile. En confessant, tu es king de ma vie. Warren les Opie. Tout le monde, Warren et tout le monde, on est au on on est au on en paix, on est en en le on est en paix, on est en paix, on est au paix, T'as de l'oncer, cette rédaction pour le plus litier Le ils s'en fait que le malin se prendra des et les enfants blessés Génération, du le monde va voir, pas le sang du dans le par la pas Je à les Ah, je je sais plus, plus. Le son qui vient le titre en Henri oh, oui, fort. Non, toujours, là, pour prier. tu Je vais de gloire en gloire, ils se demandent mais sont est son effet. La gloire, l'amour, la joie, la paix Quelle est son effort Mon effort, mon effort, mon effort Pas besoin Mon effort, mon effort C'est chez pas <imité> va. va. Je vais va. <imité> <Je> de gloire <imité> en gloire. ils se demandent mais sont est la gloire à l'amour, la joie à la paix, Qu'elle est son réfort Tout le monde Non fort. Je pense que c'est un se faire. C'est un son juste pour cadrer un peu la famille. Chim, voilà, suis, commence. Ceci n'est pas un message de cœur, mais un message d'amour. Et celui qui t'aime te une vérité et qui te sort du trou. Bon, on est on Une panthère, elle veut miracle de Dieu, elle pas le Dieu de miracle. Et qui tout l'mont, tout l'mont, tout l'mont, est devenue une panthère, tout le tout le monde, tout le monde, le Christ, une panière, une, panière, une panière. le Dieu de Bleu, et qui une panière, tout le monde, tout le tout a miracle de Dieu, mais par le Dieu de miracle. Mais Dieu est devenu une panthère, une panthère, une panthère. Ils ont pris la place de Dieu La a dit que, celui a dit que, dans ma ton vie de dans ton feu fort, toutes les choses et puis devenu panthère une C'est le cri du cœur du père tu Mes frères revenant de nos voies Son peuple venant d'élèves mais leur coeur est éloigné de moi C'est le cri du cœur du père tu Mes frères revenant de nos voies La vraie église n'est pas une panthère Une panthère, une panthère Le bouche du Christ n'est pas une panthère Une panthère, une panthère Tu veux les hiracles de Dieu